Eh ben on, on se voit mieux comme ça hein. bon les amis alors aujourd'hui c'est simple euh, alors la caméra elle est là allez là voilà là, je, je vous vois mieux bon les amis aujourd'hui c'est simple euh, on va faire la lune puisque elle remplit tout le ciel euh, franchement elle est trop lumineuse et euh... Bon, bah, j'ai décidé que bah, ce sera la Lune, encore une fois. Alors, il y aura une vidéo, bien sûr. Euh, on va capter le cratère Copernic et euh, Erastostène. Et après, je vais passer au dessin. Et on verra, on pourra comparer ensuite euh, les, deux, euh, les deux prises. Donc, la prise de vue en vidéo et le dessin astronomique avec l'observation à l'oculaire. Allez, on y va C'est parti Eh bien, voilà, les amis astros, c'était le cratère Copernic et Erastosthen. Donc, c'est fini pour ce soir, et j'espère à très bientôt. Allez, et gardez l'œil à l'oculaire